Les amis, on est en fin 2021. C'est donc maintenant l'heure de vous faire mon top montre connectée. Aujourd'hui, on va parler de mon top 5 des montres connectées que je recommande avec un téléphone Android. C'est un classement assez global. Il aura des montres plus ou moins chères, avec plus ou moins d'autonomie. Mais à peu près toutes les nouvelles montres connectées sont sorties. Donc je peux vous le proposer aujourd'hui avant la période de promotion, de Noël, etc. Grosso modo, c'est les 5 montres que j'ai aimé porter couplées avec mon téléphone Android cette année. C'est parti pour le numéro 5. En numéro 5, l'Éternel. L'Éternel montre hybride que j'aime porter, la Wheezing Scanwatch. C'est une montre que j'avais déjà mis, je crois, dans le classement l'année dernière. C'est vraiment pour moi la montre hybride par excellence. C'est la meilleure et la plus belle. Personnellement, j'ai encore la Scanwatch classique. Mais si vous l'avez vu, une nouvelle Scanwatch, une nouvelle édition est sortie cette année. C'est l'Horizon. La Scanwatch Horizon est vraiment, vraiment très belle. Un peu plus chère, mais... Mamma mia, qu'est-ce qu'elle est belle J'ai vraiment hâte de la voir, mais actuellement, rupture nationale, voire internationale. Donc, je ne peux pas la mettre directement dans ce classement, mais je pense que si je l'avais eu, elle y aurait été. La Wizing ScanWatch classique est disponible à partir de 279,95€ pour le petit format, 299,95€ pour le grand format. La ScanWatch Horizon, elle, est à 499,95€ de mémoire. Mais je vous en dirai plus lorsque je l'aurai testée. Je me répète, la Wizing ScanWatch est pour moi la montre hybride par excellence. Belle, sain avec un très bon suivi de santé que ce soit les données quotidiennes les données de la nuit ou même les données de rythme cardiaque en plus d'une autonomie d'une vingtaine de jours pas de prise de tête là dessus elle va avoir un look de montre classique avec lorsqu'on regarde bien un petit écran qui va nous permettre d'avoir toutes les informations qui pour moi sont utiles dans mes journées c'est à dire les notifications d'application mon nombre de pas etc etc vous serez loin d'une montre smart mais vous serez très bien placé dans un Bon suivi de santé sans vous dire ah mince ce soir je peux pas suivre mon sommeil car il faut que je recharge ma montre Dans tous le cas il lui fallait encore une place dans mon classement parce que c'est encore une montre que je mets à peu près 50% du temps Passons maintenant au numéro 4 En numéro 4 là j'ai commencé vraiment à hésiter je vais pas vous mentir à un mois près peut-être que le classement n'aurait pas été pareil parce que huawei va nous proposer une montre qui va sortir là dans quelques semaines la huawei watch gt3 oui on n'est pas sur la huawei watch 3 qui désolé mais elle ne sera pas dans ce classement on est sur un modèle se rapprochant de la gt2 et certainement de la gt2 pro qui sont des modèles avec beaucoup d'autonomie et certainement bah peut-être pas harmony os quelque chose de plus simple qui avec des capteurs actuels aurait pu me permettre d'avoir une montre avec 2 semaines d'autonomie dans ce classement je pense sincèrement qu'elle pourrait avoir cette quatrième place, mais je ne l'ai pas encore testée je vais la tester bien entendu dès qu'elle sort donc vous avez juste à voir le test qui sera début décembre, surtout que le prix de cette Huawei Watch GT3 est loin de celui de la Watch 3, car elle débute à 229,99€ pour le petit format et 249,99€ pour le grand format, mais on en reparlera vite, en attendant la quatrième place de mon classement va être occupée par la Fossil Gen 6 oui, c'est une montre qui actuellement a tout, a vraiment tout pour être une très bonne montre connectée. Disponible à 299 euros elle intègre le dernier Snapdragon qui va vous permettre d'être rapide, qui va vous permettre aussi d'avoir Wear OS 3 mais qu'en est-il actuellement elle ne l'a pas. Mon test complet sur cette montre est aussi disponible, c'est vraiment le point un petit peu noir de cette montre, c'est qu'on attend encore qu'il va arriver en 2022 Wear OS 3 et que la version de Wear OS actuelle est une euh, bah, version vraiment pas sympa à prendre en main, j'aime pas avec le petit menu qui est en ligne, qui vous ramène à chaque fois la nouvelle euh, application que vous utilisez en haut. Bref, c'est un petit peu encore fouillé mais c'est dommage parce que cette montre a vraiment tout. Elle a la charge rapide qui va vous permettre de charger de 0 à 80% votre montre en 30 minutes. C'est simplement la montre la plus rapide hein, qui se charge actuellement, même plus rapide que l'Apple Watch 7. Elle aura de la puissance et un très beau design disponible en différents coloris, en petite ou grande taille. Ça va aller à tout le monde, à vous mesdames, à nous messieurs. C'est une montre qui, attends, qui a Juste de décoller grâce à Wear OS 3 C'est pourquoi elle est en 4 position de mon classement Car c'est une des montres qui a le plus d'avenir pour un téléphone Android Vu que il y aura Wear OS 3 et elles ne sont pas beaucoup hein. Passons maintenant au numéro 3 En troisième position de ce classement je vois plutôt le couple gtr 3 pro ou gtr 3 disponible à 199 euros pour la version pro ou 159 euros pour la version standard c'est des montres qui vont être très proches. je vous ai fait un comparatif qui est sûrement déjà sorti la grosse différence ça va être que la pro aura un écran plus grand elle sera un poil plus jolie et aura un haut-parleur pour pouvoir répondre aux appels sinon toutes les fonctionnalités sont les mêmes que sur la standard sauf que la standard a le double d'autonomie donc là en troisième position ça va être est ce que vous voulez une montre avec la possibilité de de réponse aux appels et plus d'écran ou une montre qui aura plus d'autonomie mais pour moi voilà dans l'utilisation dans la précision euh, bah, dans l'application c'est exactement les mêmes donc on les fusionne et on les met en troisième position c'est vrai que lors du test de la gtr 3 pro je vous ai dit que des fois elle était un petit peu le voilà elle est assise entre deux chaises parce que elle a une autonomie certes plus grande que une euh, galaxy watch 4 ça c'est sûr le triple de la galaxy watch 4 mais quand même une autonomie d'à peu près moins d'une semaine qui vu son côté smart peut décevoir Dans tous les cas pour toutes les montres de ce classement Je vous mettrai en description le test qui est lié Cette GTR 3 et cette GTR 3 Pro seront vraisemblablement de très bonnes montres Pour se lancer dans la montre connectée Sans chercher à être très smart Et surtout en ayant un petit peu de batterie Passons maintenant au numéro 2 En numéro 2, une marque qui me plaît de plus en plus d'année en année. On va pas se mentir, j'ai commencé à tester leurs montres je crois il y a deux ans et j'étais sceptique, surtout au niveau de l'application, etc. C'est Mobvoi et leur TicWatch, leur TicWatch Pro. Actuellement, je viens de finir de tester la TicWatch Pro 3 Ultra et pour moi, elle a sa place dans le classement. Évolution de la TicWatch Pro 3 avec quelques petites évolutions, notamment au niveau de la résistance. C'est une montre disponible à 299 euros ou 359 euros pour la version LTE qui vous proposera aussi le dernier Snapdragon comme la Fossil Gen 6. En gros, c'est le même prix que la Fossil Gen 6. Elle est plus résistante, elle est plus grande et elle a autant de puissance. Et elle vous proposera aussi dans un futur proche Wear OS 3. Sauf que actuellement, le Wear OS qui est utilisé sur la TicWatch Pro 3 Ultra est un Wear OS aménagé et vraiment sympa à prendre en main. De plus, par rapport à une Fossil Gen 6, la TicWatch aura une surcouche au niveau des applications de la montre et une application aussi dédiée sur le téléphone. Alors que la Fossil vous devez utiliser les applications Google sur le téléphone qui sont vraiment limite limite dans le suivi de santé bref vous l'aurez compris, cette montre qui n'a pas encore Wear OS 3, l'aura mi-2022 comme la Fossil, a vraiment tout pour être une montre grande format, 46mm et avec un bon suivi de sport, de santé plus tout le côté smart que Wear OS nous propose, le design de la TicWatch Pro 3 Ultra est toujours à peu près le même avec le double écran qui permet vraiment d'économiser de l'énergie et son autonomie est euh, une fois et demie celle de la Galaxy Watch 4 Qui va arriver bien entendu en numéro 1 du classement C'est parti Oui oui oui vous l'aurez compris la Galaxy Watch 4 Est actuellement la meilleure Montre pour un téléphone Android De toute façon elle est compatible que avec les téléphones Android Pourquoi j'ai pas mis la Galaxy Watch 3 Dans le classement parce que Ça reste une montre très bien moi que j'ai Adoré mais voilà elle a De moins en moins d'avenir parce que Il lui reste que deux ans avant de plus être mise à jour Et même tout va être mis Côté Samsung pour pousser La Galaxy Watch 4 et le nouveau Wear OS 3 parce que la Galaxy Watch 4 C'est la première et pour l'instant c'est la seule qui a une version de Wear OS 3. C'est une version aménagée avec Samsung mais c'est vraiment très plaisant. Cette montre va vous permettre une grosse interconnectivité avec votre téléphone Android. Elle va vous permettre aussi d'avoir une surcouche d'applications Samsung qui bah, a un savoir-faire depuis des années. Donc vous aurez une bonne application mobile, vous aurez aussi la possibilité d'avoir un suivi de santé précis, un suivi de sport précis et tout le côté smart fonctionnel de Wear OS. Toutes les applications, le Play Store et toutes les applications aussi Google. Vous pourrez avoir à la fois Google Pay, à la fois Samsung Pay. Lors de mon test, il y avait que Bixby, il n'y avait pas encore Google Assistant, mais je pense que ça va venir aussi. Bref, vous l'aurez compris, c'est presque la montre parfaite. Le vraiment, le côté négatif de chez négatif, c'est l'autonomie. Cette Samsung a une très faible autonomie, un jour à peu près, mais vous allez pouvoir aussi la trouver à votre goût parce qu'elle existe en deux éditions. Une édition normale et une édition classique. Classique, il y a la petite bague rodative qui est aussi très belle. Elle aura aussi des matériaux un peu plus évolués parce qu'elle sera en acier contre de l'aluminium pour la normale et aussi bien entendu vous aurez euh plus cher à payer pour la version classique, mais je vous laisse aller voir mon test, la comparaison avec la classique et pas la classique bref, je vous ai fait quand même, je pense presque 10 vidéos qui parlent de la Galaxy Watch 4, donc vous devez être servi. et mon test a été mon test le plus complet que j'ai fait cette année, à peu près 50 minutes et j'explore vraiment tout ce qu'il est possible de faire sur la Galaxy Watch 4. Pour finir, la Galaxy Watch 4, même si pour l'instant a des fonctionnalités réservées au portable Samsung, est une des montres connectées avec le plus de capteurs de santé, elle va inclure un ECG, la possibilité de capter la tension et aussi le nouveau capteur qui va permettre d'avoir la composition corporelle. Elle sera donc plus évoluée côté santé qu'une watch ou une Fossil Gen 6. Dans tous les cas, la Galaxy Watch 4 reste actuellement la meilleure montre, surtout que niveau prix, si vous allez sur la normale, bah c'est plutôt pas mal hein. on a déjà des promotions à la base elle est disponible à 279 euros ou 299 euros si vous prenez le petit ou le grand format de la normale mais on a déjà des promotions qui la voient avec des ODR ou peu importe descendre au niveau du prix vous allez donc pouvoir avoir du coup la montre sous iOS 3 la moins chère gros bémol c'est qu'elle n'est pas compatible à iOS mais là on est sur le top Android donc ça voilà les amis c'est mon top 5 des montres connectées. je vous le disais ça peut changer en fonction de mon test de la GT3 de Huawei qui va arriver prochainement là en je vous sorte ça, on est quoi, on devait être euh, presque fin, fin novembre là il y a le Black Friday qui va arriver dans quelques jours et bah dans 2-3 semaines vous aurez mon test de la Huawei, donc à part si une de ces montres de ce classement est à un prix super intéressant, par exemple la Galaxy Watch 4 si vous la chopez là au Black Friday un prix intéressant au pire sautez dessus, mais si vous, vous voulez une montre avec beaucoup plus d'autonomie attendez peut-être mon test de la Watch GT 3 de Huawei en tout cas merci d'avoir regardé ce classement merci de me dire en commentaire laquelle montre vous préférez, merci de me soutenir, vous êtes beaucoup à regarder mes top montres fin d'année et vous êtes très peu à être abonné donc si vous venez chaque année regarder mon top montres ou si vous regardez euh, bah voilà simplement mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner ça vous coûte rien moi ça me donne pas mal de force ça me permet de trouver aussi quelques fonds pour tester d'autres montres connectées et d'aller toujours plus loin et de prendre mon temps pour tester les montres parce que vous savez moi je suis youtubeur mais je suis avant tout testeur c'est pour ça que mes tests sont assez longs au moins je vous montre tout ce qu'il faut savoir le bien et le négatif en attendant la prochaine vidéo vite Vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.